on est en ligne bonjour à tous bonjour est ce que vous nous entendez bienvenue au live meeting de Tote, un live meeting très particulier puisque c'est un live meeting franco-belge et il y a madeleine avec moi pour la belgique et moi c'est meryl pour la france bonjour à, bonjour tous. à tous ça se connecte déjà <rire> euh, du coup euh, donc ce live meeting dédié à Tote. Donc, euh, en gros, pr première partie, on va, on va vous présenter un petit peu le plan et, et, euh, et l'outil sur lequel on se trouve aujourd'hui, le temps que, que tout le monde se connecte. Ensuite, on laissera la parole à Diana et euh, à Guillaume pour, pour TOT, durant une quinzaine de minutes, et, les, et le, la partie la plus importante, c'est la, la partie questions-réponses, euh, qui, qui sera très largement consacrée euh, durant, ce, durant ce live meeting, et peut-être même qu'on vous invitera sur scène pour poser directement vos questions. Euh, je ne sais pas, Madeleine, si tu veux nous présenter euh, l'outil et peut-être aussi euh, dire bienvenue aux, aux, aux Belges qui ne parlent pas français, forcément <rire> Merci, Meryl. Bonjour à tous, effectivement. Oui, Mina Gidrén. Je suis la chargée de campagne côté Belgique. Donc, un certain nombre d'entre vous me connaissent déjà, m'ont déjà vu dans les, les pitchs et les live meetings en Belgique. Euh, je prendrai de temps à autre la parole en néerlandais pour que ce soit compréhensible de tous. Alors, l'outil ici, que je pense une grande partie d'entre vous connaît déjà, euh, comporte différentes sections que vous voyez à droite ou à gauche de vos écrans en fonction. Vous avez une section questions, euh, questions ou vragen, euh, dans laquelle on vous demande de poser vos questions pendant le live meeting. Il y a une fonctionnalité très intéressante dans questions qui permet de voter, donc, d'upgrader des questions, ce seront les questions avec le plus de votes, évidemment, qu'on qu viendra euh, sélectionner. Euh, ensuite de ça, vous avez un onglet chat, où vous êtes déjà tous en train de parler, merci d'ailleurs. Mm -hmm. Cet onglet chat est là pour parler, si vous avez des questions, merci de les mettre dans questions. Et alors, vous avez également un onglet sondage, où on fera éventuellement passer quelques questions pour vous, libre à vous d'y répondre, évidemment. Um, dus dag iedereen. Um, jullie kennen me al. Um, we zijn hier dus voor de live meeting van TOUT met de twee oprichters, Diana en Guillaume. Um, het zal uh, in de grote meerderheid in het Frans gebeuren. Natuurlijk, als er vragen zijn, kunt u ze gerust in het Nederlands uh, stellen. Ik zal ze vertalen voor de andere personen en, uh, en zeker maken dat het allemaal duidelijk is. Ik denk dat de uh, Nederlandse dagen onder ons... De, Het tool al kennen, dus ik zal het niet meer uh, herhalen. Maar dus, liefste vragen in de vragen-tab en uh, spreken in de chat-tab. Merci à tous et bon live meeting. Merci beaucoup euh, Madeleine. Donc du coup, c'est une première pour euh, pour la partie française. Donc pour ceux qui savent pas, euh, l'ITA est présent en France et en Belgique et la campagne Tote euh, se déroule sur les sur les deux pays. Donc c'est un petit peu une première cet événement et donc du coup, c'est c'est un événement multiculturel en plusieurs langues et donc bienvenue à tous et je pense qu'on est assez nombreux, on est plus de 100 déjà connectés. Donc je pense que euh, Diana et Guillaume, on va vous laisser vous présenter et, et présenter euh, Tote à tout le monde et avec Madeleine, on va un petit peu euh, un petit peu disparaître. <rire> Tu fais en néerlandais, Oui. <rire> Bonjour à tous, Donc, je m'appelle Diana Messa, je suis colombienne et je suis arrivée en France en 2007. Donc, depuis 10 ans, j'ai créé avec Guillaume la société TOWT. Au début, on faisait des trajets avec des, avec des voiliers existants. Et depuis 2016, on a développé les projets des RD euh, d'une unité moderne qu'on va vous, vous présenter aujourd'hui. Moi, je suis issu plutôt de l'univers des de, de entreprises. J'ai créé des entreprises dans les domaines de la, des arts numériques et ici en France, plus la communication et du, du marketing. Et en 2014, on a créé la SARL et donc euh, tous les deux. Et c'est en 2019 qu'on a. Euh, qu'on a ouvert et maintenant on est on est quatre associés euh, qui travaillent pour pour, pour, pour ce projet. Euh, moi, je m'occupe plus de la partie euh, opérationnelle et, et de la gestion de l'entreprise. Voilà. Merci beaucoup, euh, Diana. Euh, merci euh, Madeleine Meril. On a présenté, une, on a fait une petite présentation. Juste de 5-6 slides parce que euh, il est évident que pour nous l'idée c'est que ce soit un échange. Il y a plein de monde et donc euh, je tenais euh, déjà à remercier à travers Madeleine et euh, euh, Meryl, toutes les l'équipe, les équipes Lita, on adore travailler avec vous, on, a, on adore l'échange. Euh, les, les, voilà, on apporte du maritime dans de l'impact et de l'impact dans du maritime et je pense qu'on est en train de vivre une aventure professionnelle passionnante donc voilà je tenais à vous remercier et à, la, à, à tous ceux qui sont là aux milliers de personnes qui ont proposé des pré-collects on est sur des niveaux de record historique et je suis très sensible à cette idée de bah, D'écrire un peu l'histoire ensemble. Hein. Euh, je pense que quand il y aura des questions euh, sur le produit financier, on se rend compte qu'en fait, c'est la première fois euh, qu'on a euh, une obligation euh, avec une prime d'impact dans le maritime. Hein. Je pense que depuis les Égyptiens, il n'y a pas eu dans le maritime d'outils financiers, alors que la finance et le transport maritime sont depuis des millénaires, des millénaires intrinsèquement liés. On n'a jamais parlé de carbone là-dedans et on est pour la première fois en train de le faire et donc euh, je, suis, je suis absolument ravi d'être là. En, je vais essayer de parler peut-être euh, jusqu'à midi et quart, euh, un petit peu plus peut-être, mais pas beaucoup, vraiment dans l'idée d'être sur des questions, de faire le plus de questions possible parce que c'est ça qui est le plus intéressant. Euh, la plupart d'entre vous, je pense, a largement lu euh, le dossier d'investissement euh, ou connaît certainement les éléments et largement, euh, donc je, je vais éviter les, les redites. Euh, alors là, on a écrit euh, la vraie décarbonation du transport maritime. Euh, ça va être un petit peu, euh, ça peut sembler paradoxal ou contre-intuitif hein, à, à l'heure où vous le savez, euh, on va beaucoup parler de nouveaux carburants, euh, le GNL, l'ammoniac, l'hydrogène euh, ou tous les biocarburants, hein, euh, le contexte global du défi climatique et qui est encore plus aigu dans le maritime, c'est qu'en fait c'est très difficile. Euh, ça va pas être, euh, il n'y aura pas de miracle, il n'y aura pas de panacée technologique euh, qui sera euh, finalement euh, aussi efficace que le pétrole. Hein. Et on vit euh, dans l'ère des énergies fossiles où tout est euh, euh, très facile, quasi gratuit. En fait, nous, on propose euh, une euh, solution qui, on pense, est véritablement décarbonée. Et c'est ce que je vais essayer de développer donc, sur quelque chose d'un petit peu plus, on va dire, contextuel, technique, euh, philosophique presque. Euh, et, euh, et ensuite, on parlera peut-être plus commercial, plus financier, euh, plus chantier, conditions, etc. Parce que c'est pour, pour ça qu'on est là. Alors, euh, du coup... Euh, si on va passer la slide, on nous a appris à faire ça, mais on ne sait pas, en fait. Il hein. le, le, y a 10 ans, euh, en 2011, et même avant, hein, euh, on fait euh, deux grands constats. Euh, que euh, le vent au large, alors surtout au large, ça peut sembler aussi parfois un peu bizarre, on, on est tous des terriens, on a l'impression que le vent, ça va, ça vient, c'est erratique. Non, en fait, le vent au large, il est abondant, euh, il est euh, prédictible, il est stable et il est prédictible parce qu'il est là depuis toujours euh, depuis une dizaine d'années environ une quinzaine d'années euh, de par de technologies de, de communication satellites d'intelligence de, de routage qui nous permettent en fait à tout instant du, de considérer que cette source première d'énergie est fiable euh, et est disponible et qu'elle n'est euh, pas exploitée du tout la voile, euh, parce qu'il y a différents systèmes éoliens euh, ou euh, utilisant le vent, nous, on, on, on est fondamentalement focalisé sur la voile, sur la propulsion principale vélique, c'est-à-dire de faire avancer des navires sur de grandes distances avec de gros déplacements et beaucoup de marchandises à bord euh, assez vite. Les moteurs éteints, parce que la voile fournit en fait le meilleur rendement en fonction des allures. Au, au travers, au portant, au près, pour transformer cette énergie en, en, en source propulsive. Et ça, c'est fondamental. Donc, c'est l'autre euh, constat, euh, je l'avais évoqué en introduction, c'est que l'industrie du transport maritime, le shipping, qui est omniprésent, hein, c'est 90% des euh, produits autour de nous, c'est la deuxième industrie mondiale, c'est le vrai vecteur de la mondialisation et en fait c'est le monde tel qu'on le connaît ça n'en est pas que le symbole c'est le monde tel qu'on le connaît de façon très tangible et, euh, est une industrie euh, qui va euh, peiner à se décarboner pour dire le moins ce seront des réduction de tonnes de CO2 qui sont très difficiles à aller chercher puisque c'est une grande boîte noire nivelée par le bas dont les coûts sont bas euh, dont la, régl la réglementation euh, grosso modo dans les eaux internationales on pourra en discuter mais elle est euh, quasi-inexistantes, et qu'en fait, il n'y a pas d'intérêt, en fait, y compris pour le consommateur final qui, d'une certaine façon, se fait confisquer l'information autour du transport maritime des produits qu'il consomme. On n'a pas de levier pour le décarboner. Donc, nous, on pense que, levant la voile avec une proposition de valeur sur certains flux, et donc nous, on est fondamentalement des, des marchands, des commerciaux, c'est de la marine marchande qu'on propose, il existe des secteurs qui choisissent de... Ils vont avoir besoin de cette proposition de valeur très décarbonée, très transparente, fiable, accessible, et c'est le sens du volet carreau dont on va parler, qui sont euh, café, cacao, vin, spiritueux, mais d'autres euh, dans les textiles, dans les connected devices, et c'est ce premier pari qu'on fait. Notre histoire en disant ans, ça a été d'acheter, de revendre des produits. En tant que négociant, entre, entre eux deux, on les transportait à la voile. Et donc, euh, c'était des produits qui nous permettaient d'être une entreprise, de gagner cette expérience commerciale, de, de, de, de, de, de, on va dire de tendance de marché, euh, mais également douanière, logistique et, et des choix même techniques autour des navires. Euh, puis progressivement, en tant qu'entreprise, parler à d'autres entreprises, alors ça a été les biocops, ça a été des importateurs de café, ça a été des importateurs de, de, de vin dans les pays du Nord, avoir des contrats de transport. Et donc, on a été des agents sur le marché, on va dire, du taux de fret du transporté à la voile très important depuis le début. On a fait un peu émerger cette idée-là, euh, où en, euh, bon, en 2011, euh, je ne vous raconte pas hein, des anecdotes, où vous vous doutez bien hein, que le Concept même de réchauffement climatique qui n'était pas évident, évident. Et ce qu'on a pu formaliser là, on a mis du. Voilà, c'est ce que. Voilà, ça nous a permis de faire. Ce faisant, donc, nous, on différencie les produits par leur mode de transport. C'est le label Anemos euh, qu'on crée il y a cinq ans maintenant et qui fournit en fait au consommateur final une expérience marketing immersive nautique, euh, maritime carbone, mais également humaine. Euh, et on pense qu'au-delà d'une simple allégation, c'est transporté à la voile, est-ce que ça l'est vraiment, est-ce que ça ne l'est qu'un peu, etc. On pense que c'est un vecteur d'intégrité du marché, du transporté à la voile et de transparence et de cette valeur ajoutée de, autour du transport à la voile. Le navire qu'on a, alors ils sont derrière moi, ça tombe bien, je vais les montrer parce qu'ils sont, alors je ne vais pas ouvrir les classeurs, mais ils sont là. Alors on n'avait pas préparé ça, mais c'est là. Le contrat, il est là. Enfin, il y a plusieurs classeurs, mais je montre aucun. C'est la C413. Il est commandé depuis novembre dernier. Il y a eu une pré-entrée en vigueur auprès d'un chantier naval français qui s'appelle Piriou. On a fait un appel d'offres européen, après une quinzaine de chantiers. D'un design de navire dans lequel nous, on investit de l'ordre de 2 millions d'euros, de l'ADEME et de nos actionnaires historiques qui sont entrés en 2019 euh, autour euh, de grandes idées, de grandes de, de, de grande valeur qui était celle d'un navire ni trop petit ni trop grand, c'est-à-dire suffisamment grand pour permettre de diviser les taux de fret de na des navires actuels par 10 à 12, ce qu'on arrive à faire, euh, suffisamment grand pour du coup avoir des vitesses importantes, parce que la vitesse d'une carène est, est proportionnelle à sa taille, euh, et euh, permettre euh, d'avoir un vrai impact carbone important. Euh, donc avec des volumes de cales importants parce qu'on se compare à des géants des mers, donc il fallait et ni trop grand pour avoir des technologies qu'on mutualise. Hein, avec Pyrriou, avec des architectes avant HT à Nantes, euh, on a pu, j'ai vu qu'il y a des Nantais, euh, on a pu euh, largement arriver euh, à un concept hyper fiabilisé, euh, hyper performant, qui utilise dans euh, le, euh, la, la, la, le, le super yachting, euh, dans la course au large, dans la régate, euh, dans la pêche, dans euh, les bateaux gris également, euh, dans la croisière. On va piquer un petit peu des innovations largement fiabilisées sur catalogue pour un navire de 81 mètres hors-tout, qui va à 10 nœuds et demi, donc ça fait à peu près 20 km h on parlera, si vous nous posez la question de la différence entre transit time et lead time, mais ça va très vite, suffisamment vite pour les chargeurs, et qui peut euh, charger euh, 1000 tonnes, euh, ce qui correspond euh, à euh, environ 150 conteneurs, et commence à co ça commence à parler en termes de marine marchande par rapport à la première flotte de navires. Donc là, euh, pour vous donner un ordre d'idée, euh, c'est euh, un navire euh, qui s'appelle euh, Aventure, une goélette euh, d'une quarantaine de mètres, euh, qui aujourd'hui transporte de l'ordre de 35 tonnes à des taux de fret de l'ordre de 4 euros le kilo, euh, derrière on a un porte-conteneur euh, qui fait au euh, point à pitre euh, le Havre, c'est là où on se situe, on est sur quelque chose qui est quand même très impactant en termes de volume, hein. on multiplie, vous le voyez, euh, les, euh, les capacités commerciales, les, les, les, les volumes transportés, euh, tout en ayant un gréement qui, vous le voyez, est quand même très puissant par rapport au, au, à ce KPI, hein, du, de la tonne transportée par rapport à la propulsion à la voile. 90% d'émissions de réduction de CO2, de réduction d'émissions de CO2, c'est par rapport à différents scénarios qu'on a pris, par rapport à nous-mêmes, par rapport à des cargos équivalents. C'est pondéré et très volontiers, ce sera sourcé et explicité dans quelques minutes si vous le souhaitez. C'est une approche qui est drastique sur une traversée de l'ordre de 13 jours. On va utiliser euh, le moteur euh, de l'ordre de 15 à 20 heures hein, pour vous donner euh, un ordre euh, d'idée et c'est quelque chose qui plaît hein, c'est un argument évidemment commercial fondamental je passe sur le dioxyde de soufre et d'azote euh, on fournit et c'est un peu euh, des arguments parce que Marchand, c'est ça, imaginez-vous en tant qu'un qu chargeur, c'est comme ça qu'on l'appelle, vous voulez nous confier vos marchandises, on va vous fournir en live et a posteriori via le label une plateforme de traçabilité dans la langue de destination et donc euh, pour la première fois, une capacité à aller différencier votre produit par son mode de transport, à l'heure où le mot champagne aux États-Unis euh, ne veut plus tellement dire le champagne et où de la transparence vers le terroir et l'origine est fondamentale pour les marques qui souhaitent s'y positionner auprès d'une nouvelle génération, ou à l'heure euh, où le, euh, on mange moins de chocolat, mais on mange mieux du chocolat, et idem pour le café, il est très important euh, de pouvoir mettre le projecteur sur le sourcing, sur la qualité des origines. et En fait, le transport à la voile arrive sur ces grands mouvements de fond, hein, sur, sur ces marchés euh, en permettant à ces chargeurs de se positionner comme ça. On est sur des délais d'acheminement des qui a fortiori aujourd'hui où les ports sont largement congestionnés sont paradoxalement meilleurs parce qu'on a un transport dédié et parce qu'on est capable d'aller sur des terminaux où il y a de la place, parce qu'on est moins profond que les autres navires et on est self-geared c'est-à-dire qu'on est capable de sauto décharger enfin c'est des dockers qui le feront mais on a nos propres appareaux de levage, c'est c'est ça qu'on dit, on a nos propres grues et systèmes pour se décharger. Donc, on accoste, on décharge, on recharge, on part avec des escales de l'ordre d'une vingtaine d'heures. Contre aujourd'hui, il y a plus d'un porte conteneur sur cinq qui est au mouillage, c'est-à-dire à, à l'encre, en train d'attendre devant les ports en Asie, en Europe et en Amérique. On fournit à des chargeurs des contrats de long terme sans ce qu'on a… Ouais, alors, midi 17, je me donne encore deux, trois minutes parce que… Hein, Merci Diana. De... Sans, sans ce qu'on appelle des primes pétrole, euh, si vous êtes un chargeur qui, par définition, vous projetez mondialement, vous exportez 98% du cognac, euh, bonne maman, euh, ou, euh, voilà. vous importez des box pour Orange, euh, des chaussures pour Veja. Alors c'est moins évident qu'on vous croyez, mais évidemment le café ou le cacao qui ne poussent pas sous l'attitude. Vous êtes euh, exposé au risque euh, à la fois de la volatilité de l'indice du transport maritime qui a été multiplié par des facteurs très importants euh, cette dernière année et demie et qui ne baisse pas. Et en plus, euh, au-delà de cet indice-là qui est renégocié euh, tous les six mois, tous les ans, vous avez ce qu'on appelle la bunker adjustment fee donc la, la prime pétrole où en fait vous avez une révision de vos prix en fonction du prix du baril donc en fait vous êtes directement en prise avec le risque géopolitique au-delà d'un transport décarboné on vous donne une sorte de garantie de long terme qui intéresse beaucoup le stratège que vous avez à votre bord justement quand vous êtes chargeur c'est vous donne justement de la visibilité sur les coûts à long terme très vite on a des cales qu'on est capable de ventiler. Et c'est très intéressant d'un point de vue qualité sur le café, le cacao, parce que donc on peut monitorer la qualité de l'air et avoir euh, éviter des pertes de qualité, de pollution, contamination qu'on voit souvent en cale euh, du fait de, de l'environnement des conteneurs, où en gros euh, on doit dégrader la qualité des produits in fine à cause de leur transport maritime. Et merci beaucoup. Euh, J'en reste là pour essayer d'échanger au maximum avec vous. Euh, et, euh, a très vite. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Guillaume et Diana. C'était presque dans le timing. Non, on <rire> et parlé. on a déjà beaucoup de questions, donc l'idée, c'est de les prendre très rapidement. Peut-être que pour faire la transition avec les questions, euh, je vais peut-être parler du produit euh, financier euh, et comme ça, répondre à la première question qui a été posée et qui a été largement plé plébiscitée par l'auditoire. C'est euh, du coup une opération qui est proposée sous forme d'obligation convertible. Donc ça, c'est euh, l'élément qui est... Euh, qui, qui change par rapport euh, aux au, au premiers mois de, de, de précollecte qui, qui viennent d'avoir lieu. Donc, ce qui signifie, euh, du coup, vous avez un intérêt du, de 7% sur le montant investi qui vous est versé comme initialement prévu. Euh, sauf qu'un scénario de, enfin, plusieurs scénarios de conversion sont ont été euh, ont été euh, ont été euh, ajoutés. Et donc, euh, en gros, euh, c'est si jamais TOT est dans l'incapacité de payer les intérêts euh, sur les 12 mois, à laquelle, euh, 12 mois après à la, la date à laquelle est dû les, les intérêts, ou si euh, incapacité à, à rembourser le capital au bout des 6 ans, puisqu'il s'agit d'une une obligation convertible remboursée in fine alors euh, la masse obligataire peut se réunir et voter euh, pour euh, la conversion ou non euh, de l'obligation. Donc c'est une sécurité supplémentaire qui a été euh, intégrée euh, aussi parce que euh, la levée de fonds en capital finalement se fait en deux tranches et le premier montant euh, du coup est moins euh, conséquent que le montant global initialement prévu avec un ratio euh, 1 pour 1 à action dette euh, qu'il fallait aussi maîtriser. Donc c'est pour ça aussi ce changement de, de produit. J'espère en tout cas que c'est clair pour tout le monde. Du coup aujourd'hui c'est 7%. Avec 2 de prime de non-conversion euh, qui, qui vient s'ajouter pour un potentiel euh, taux à 9 euh, finalement euh, annuel. Donc j'espère que c'est clair pour tout le monde. L'autre point essentiel, c'est que du coup maintenant l'investissement n'est plus éligible aussi au PEA PME de notre côté côté de la France en tout cas. C'est très spécifique ça pour le coup euh, à la France. Je ne sais pas si sur le produit Madeleine tu veux rajouter quelque chose, mais sinon je pense qu'on peut passer aux questions. Et la prime d'impact. Et il y a la prime d'impact, bien évidemment, et ça, elle est toujours là, à 1% aussi, qui vient s'ajouter. Sinon, respect des d'un des, euh, des, euh, indicateur euh, majeur euh, qui est la décarbonation du, du transport, il faut qu'elle soit euh, au moins supérieure à 70% euh, sur, euh, sur le transport euh, grâce aux voiliers de taute. De Bravo aux équipes LITA qui sont des négociatrices. Oh, du, coup. <rire> euh, du coup, je ne sais pas si Madeleine, tu veux rajouter quelque chose sur le, sur le produit spécifiquement sur, sur la Belgique. Sinon, on peut, je pense, commencer les questions qui sont déjà très nombreuses. Non, tout est clair et tout dans le dossier d'investissement également. C'est bien expliqué, donc revenez-nous ensuite si jamais il y aurait des questions supplémentaires. Mmh, très clair. Du coup, euh, si ça vous va, euh, Diana et Guillaume, on va prendre la première question euh, de, euh, de Antoine. Euh, c'est euh, le label que vous avez créé, est-il réellement connu euh, Le label est apposé euh, sur euh, des produits que nous vendons, que nous distribuons. Je vais vous en montrer un exemple ou deux. Euh, le label, il est utilisé, alors ça c'est un café, euh, hop, euh, qui est venu de Colombie. Et, hop, alors, il faut que je... Je vais ça Hop. Et vous allez trouver avec le code 2001 sur Anemos l'intégralité de cette carte transocéanique euh, où vous retrouvez la trace du navire, euh, les bords qui ont été tirés, etc. Euh, Aujourd'hui, des groupes tels que Pernod Ricard, Alexport, euh, sur les marques Martel, euh, Moum et Perrier-Jouette euh, souhaitent justement pouvoir se différencier comme ça. Et on est sur un label... Euh, in-house, euh, entre guillemets, qui est développé ici, mais qui va passer au sein d'un GIE avec un collège euh, de différents chargeurs, euh, garant de la mission de la véritable décarbonation et de l'intégrité du marché. Euh, le label existe depuis euh, quand même quelques années, euh, fait l'objet d'une antériorité forte, d'une reconnaissance euh, euh, alors peut-être pas dans toutes les têtes de gondole de supermarché, mais en tout cas public, et euh, fait l'objet d'une méthodologie qui est forte et il va vous garantir en fait à terme qu'un produit qui a ce label était à bord du bateau, et ne, que ce produit n'a pas été dilué, il n'y avait pas juste un sac de café et puis 100 sacs de café qui, ont été, qui sont venus autrement avec un, un beau voilier et vous faire croire qu'en fait ça l'est, on n'est pas dans cette dilution-là et donc il est garant de ça. Le label, quand c'est moi, euh, décharge euh, 1000 tonnes de cacao euh, sur un quai au Havre, ça fera 10 millions de tablettes de chocolat euh, qui auront ce label-là. Et euh, au-delà de la certification, de l'animation euh, et de l'inspection qu'il y aura autour de, de la compte à matière des produits transportés à la voile, il y aura évidemment une mission très importante de promotion et d'explicitation de ce que c'est. Je ne sais pas si Antoine répond à votre question. Merci beaucoup, euh, Guillaume. Je pense que… C'est très complet. Euh, alors, il y a une question qui a été très largement plébiscitée, c'est la question de on va on, on va le faire un peu dans l'ordre, euh, c'est la question de Philippe Véziot. Euh, du coup, la question euh, c'est le chantier de construction peut il être retardé par les problèmes de supply chain quid des hausses des coûts de certains composants? Alors, l'avantage du classeur qui est là et de la signature qu'on euh, a pu apposer fin novembre dernier, c'était euh, justement euh, qu'on était en, enfin, en fin de Covid, mais qu'on était euh, dans un certain euh, relâchement de coûts sur les ressources. On était avant la guerre en Ukraine et donc on, et avant d'ailleurs le contexte un peu inflationniste. Et donc, on a pu fixer à ce moment-là euh, le coût du euh, de la construction des deux premiers navires. Euh, et donc là, au 30 juin, on a effectivement une entrée en vigueur euh, du euh, premier euh, navire et très rapidement, là, euh, nous on est sur fin juillet, l'entrée en vigueur du coup du deuxième navire. Donc, on a largement fixé à l'euro près ces coûts-là. On a, je le mentionne parce que c'est important et ça mérite d'être explicité, euh, des certificats d'économie d'énergie. Il y a 750 000 euros là, qui ont pu être, euh, dès la fin de l'année dernière, euh, versés à Pirou. Ce qui fait qu'en fait, on a actuellement euh, une dizaine d'ingénieurs architectes navals chez Pirou et chez les prestataires. Au niveau des mâts, des voiles, de l'électronique embarquée notamment, qui sont à plein temps pour justement arriver, lancer que la construction commence tout de suite dès qu'on commence à acheter l'acier, découper la tôle et donc poser la quille. Les retards sont prévus au contrat et il y a des pénalités qui couvrent les OPEX, CAPEX du navire équivalent en fonction du retard. Donc on s'est prémunis pour ça. Je vous avais montrer le, sur le contrat que c'est la C 413 donc la 413e coque euh, mise en, euh, enfin livrée à Concarneau depuis 1965 chez Piriou Piriou n'a jamais livré en retard euh, donc, euh, donc voilà les différents éléments euh, nous vivons une époque un peu particulière donc euh, voilà on espère ça va en tard l'acier en tout cas les coûts légalement sont voilà, pour le chantier, il euh, n'y a pas que de l'acier, il euh, y a beaucoup d'acier, mais il n'y a pas que de l'acier, mais euh, voilà, on pense qu'on est assez on est assez, euh, assez bordé par rapport à cette aléa-là. Merci Guillaume. Euh, du coup, une autre question qui a été, euh, qui a, qui a été plébiscitée, c'est la question de, de Thibault. Euh, le prix du transport tôt est-il compétitif pour un client VS le transport maritime classique euh, à propulsion avec le pétrole oui, je vais prendre quelques exemples de chargeurs dont je connais à peu près les coûts. Un kilo de café qui vient de Colombie, par exemple, actuellement, ça coûte à Belco de l'ordre de 24 à 28 centimes. Eux choisissent, de se... alors avec des hauts et des bas d'ailleurs, avec des transit times actuellement qui sont de l'ordre de 40 jours. Et euh, avec parfois euh, du phytosanitaire sur le bio qui n'est pas facile. Euh, et des coûts qui restent importants, notamment sur tout ce qui va être le déchargement et tout ce qui va être les coûts de manutention qui sont, euh, au ouais, Havre où ils travaillent, hein, principalement assez important au-delà du transport maritime. Donc je vous parle d'un prix qui est quai à quai, euh, free in outstowed, un prix Fios. Nous, Belco choisit de remplir euh, plusieurs milliers de tonnes par an des navires pleins au départ de Colombie, de Guatemala, du Brésil dans un premier temps, puis de Djibouti pour l'Éthiopie euh, à un taux de fret de l'ordre de 39 centimes. Donc, on compare 28 à 39 Autour de ça, on a des coûts qui sont réduits, moins chers au niveau de la manutention, moins chers au niveau du prêt et du post-acheminement, une meilleure qualité en cale, donc moins de pertes, et ça c'est tout à fait important, de l'ordre de 10% de la valeur du produit, parfois ce qu'on appelle le moussonnage dans le monde du café, euh, et un positionnement qui permet de mettre un coup de projecteur très important sur ses origines. Une autre route qui est celle de la Chine où on va livrer des spiritueux, on se rend compte que nous, le coût à la palette, il est équivalent à ce que payent le, le, les deux grands chargeurs là, qui vont nous remplir les navires au départ de Shanghai. Équivalent, à peu près pareil. Euh, sur ces mois, je ne peux pas vous dire tous les coups euh, au centime près de tout le monde, parce que chacun comprendra, on est sur un contrat cadre de positionnement de leur gamme Cacao Transparence, où chacun des quatre navires, parce qu'on va se positionner avec une flotte de quatre navires, fait trois escales par an, donc chacun des navires ayant 1000 tonnes de capacité, on est sur 12 000 tonnes, à un coût à l'heure où on parle, qui est possiblement même moins cher chez nous, du fait du contexte du renchérissement des taux de fret. Donc, euh, le sujet euh, d'un coût qui est 5, 10 fois plus cher et vraiment une volonté purement marketing, du one shot, etc., c'est ça qu'on a cherché à faire, hein, c'est d'arriver à des taux de fret tout à fait accessibles avec beaucoup de, de leviers bien supérieurs euh, sur une capacité de, de mettre de la transparence sur le transport et à véritablement décarboner et à prendre à témoin le, le consommateur final. Merci beaucoup. Euh, du coup, on n'a même pas le temps de faire monter euh, les personnes sur scène parce qu'il y a beaucoup de questions. Et j'ai peur qu'on qu n'ait pas l'opportunité de oui, toutes répondre. Donc, euh, on les enchaîne un petit peu. Oui, euh, j'ai une autre question de Yves, du coup, qui dit 90 « 90% de réduction, c'est sur le scope 1. Quid des émissions en phase construction à pro matière ?» bon, bon. Scope 3. Très bonne question. Euh, vous allez me dire que vu que le navire est un peu plus petit, il y a plus d'acier par rapport à la, à la capacité qui en cale Ok. Je vais vous dire qu'il euh, faut aussi regarder euh, l'acier qui est dans les conteneurs, en fait. Et donc, si on regarde la masse d'acier à la capacité équivalente trans transportée, on va dire en, en vrac, il y a plus d'acier sur un porte-conteneur euh, que chez nous. Petit point. Premier petit point. Euh, on a calculé les émissions, les, la réduction d'émissions euh, de carbone permise par la propulsion du navire et l'équivalent d'émissions dues à l'acier. Euh, dans sa conception euh, on est carbone négatif euh, au bout de 18 mois grosso modo hein. donc c'est un navire qui est amorti financièrement sur 8 et un navire qui a une espérance de vie de l'ordre de 15 à 25 ans euh, les porte conteneurs euh, ne, ne, baissent jamais, hein, euh, sont euh, toujours dans du plus, du plus, du plus. Donc en fait, on se rend compte que oui, on l'a pris en compte, on en a déjà eu plusieurs fois cette question du scope 1, du scope 2, et en fait, la réduction comparative qu'on a sur nos réductions au niveau des consommations fait que très vite, euh, les émissions dues à la production du, de l'acier sont euh, largement dépassées par le, la propulsion vélique. Merci euh, Guillaume pour euh, toutes ces explications. Je Merci prends bien. la prochaine question qui a été posée par euh, Christin Tempéré, euh, du coup posée en, en anglais, mais concrètement ça concerne la compétitivité de tout au niveau du nombre de, bah, nombre de tonnes qui peuvent être transportées sur euh, les bateaux cargo à voile, sachant, bah, tu le liras dans la question, que pour l'instant les grandes barges, on parle plutôt de 200 000 tonnes, et que les péniches, même sur le Rhin, sont à 3500 Qu'est-ce qu'on peut dire en termes de compétitivité et quel marché on peut aller chercher euh, avec de tels, euh, un tel tonnage. Belgique, qui est un grand pays maritime, hein, le premier port de France est en inverse, comme chacun le sait, et on sait que qu'au niveau de la formation de la culture euh, de shipping, la Belgique, et notamment euh, la Flandre, euh, est euh, hyper au courant, et on adore ça. Euh, on est une offre autoporteuse. On parle euh, directement avec des chargeurs qui contractuellement choisissent euh, nos navires parce qu'ils trouvent que nos taux de fret et les différents arguments je, sur lesquels je ne reviens pas sont très intéressants pour leur positionnement. On est dans une proposition marchande qui séduit à l'heure actuelle une quarantaine de chargeurs euh, encore euh, hier et la semaine dernière, on a eu des noms très célèbres qui viennent vers nous, qui souhaitent nous prendre des time charters de plusieurs navires. Comment on fait ça Pour répondre à la question, eh ben, on construit des centaines de navires de cette classe-là et qui permettent d'avoir de la souplesse, de la permanence, de la fréquence et de mettre beaucoup plus de mètres carrés de toile. Et euh, nous, on est sur des... Euh, euh, des scénarii euh, 35, 100, 150, 2030, 2035 euh, ou en EVP, en TEU, en 20 Equivalent Unit, on a des capacités qui peuvent être éventuellement importantes. Je tiens à rappeler que les navires dont il est question dans la question euh, sont propulsés avec euh, du bunker euh, généralement ou avec du GNL, euh, ça dépend, sur le Rhin. Euh, c'est euh, des OPEX qui sont directement corrélés à des coûts qui sont assez importants, qui sont tout simplement le coût des soutes. Le coût des soutes, c'est le coût du pétrole. Euh, nous, on a des OPEX qui sont entre 1,3 et 1,5 liés à nos micro-consommations de diesel. Euh, je prends un exemple d'un cargo équivalent à nous qui est la Nice Express, euh, battant euh, euh, pavillon panaméen, qui fait euh, 60 mètres, 15 mètres de large et qui transporte 1200 tonnes, et dont on a les chiffres très précis des consommations, ils sont de 12 tonnes, 12 000 litres par jour. Nous, on est à 280 litres par jour. Et donc, on est capable d'avoir des OPEX euh, très bas grâce à un équipage réduit de sept marins, grâce à des automatismes de gréments. Et donc, on récupère aussi beaucoup, tout simplement, au-delà de parler du carbone et du marketing, la valeur ajoutée qu'on apporte dans le, la décarbonation. La décarbonation sur un navire, ça revient à consommer moins de pétrole et donc à payer beaucoup, beaucoup moins de pétrole. Donc, on fait de la qualité. On est très inspiré par ce qui s'est fait dans le bio, par ce qui s'est fait dans le dans l'équitable, de commencer par le haut de la pyramide de la valeur ajoutée, de remplir ces navires. On est également, mais j'en dirai pas plus pour l'instant, dans des réflexions autour de deuxième génération de navires plus grands, tout aussi décarbonés et permettant justement de par une itération, euh, d'aller répondre à des besoins futurs qu'on anticipe comme étant possiblement tout à fait importants. Les noms que je là, de, de, de multinationales hyper connues dont je parle, qui souhaitent euh, venir charger une partie importante de leur volume, montrent euh, qu'on sera capable de euh, peut-être euh, mettre quelques dizaines de porte conteneurs euh, à faire autre chose, ou ils feront ce qu'ils voudront, euh, par rapport au volume que nous, on pourra avoir juste Pernod Ricard rapidement qui va déjà remplir euh, sur des destinations très ambitieuses que sont euh, New York euh, et d'autres d'ailleurs ou c'est moi euh, dont on prendra en charge 5 à 7% des volumes nous disent déjà sur les navires 6, 7, 8, 9, 10 euh, on pourra peut-être passer à 20% etc. Donc c'est aussi comme ça qu'on va aller par, euh, des, par petits pas mais des petits pas qu'on fait rapidement comme je disais récemment. Ouais, bon. Merci Guillaume. Euh, on va revenir faire du shipping et nous mêmes on est dans la famille hein, du shipping on est conscient de, de tout ça hein. c'est notre sociologie et notre nos réseaux etc je vais revenir un instant sur le produit financier dont on a parlé au tout début, euh, Meryl l'a effectivement brièvement euh, introduit. On a euh, une personne ici qui pose une question que je vais te lire euh, d'emblée, ce sera plus simple et qui apparaît à l'écran aussi. Est-ce qu'à la fin des sept ans, chaque investisseur peut décider ou non de convertir ses obligations en actions Ou la conversion n'est-elle possible qu'en cas de défaut de après de la banque Et quel est l'intérêt de convertir ou non pour l'investisseur, pour tout ou pour la banque est-ce que je te laisse prendre la réponse là-dessus on, on peut compléter aussi. Hein. <rire> Peut-être. L'idée, c'est que ce ne soit pas converti. C'est que ça ouais. se passe bien. Grosso modo, c'est converti quand ça ne se passe pas bien. C'est l'idée de la garantie sur sûreté, quoi. Mais Meryl, euh, vas-y, tu es. De bah, toute façon, oui, effectivement, la, là, l'obligation convertible, elle n'a pas vocation à être convertie et la conversion, il faut l'avoir plutôt comme, euh, comme une protection. Euh, et un scénario normalement qui, qui n'est pas euh, à envisager et en tout cas qui, qui n'est pas privilégié, mais en tout cas c'est une, op, une option qui existe et qui sera à la décision aussi des, des, des obligataires via une assemblée générale et un vote. Donc vous aurez la main sur cette possibilité de convertir, mais pour les investisseurs, c'est plus intéressant d'aller sur de la, de la non-conversion finalement, avec, avec en plus cette prime de conversion qui vient appuyer cela. Donc vraiment, il faut le prendre comme une obligation convertible à vocation à ne pas être converti. Voilà, exactement une doctrine de non-emploi. Et nous, on considère qu'on est sur un, un emprunt et un prêt hein, et que l'investissement… Euh, si vous voulez investir en equity chez nous, euh, passez-nous un petit mail. Pardon, Meryl, mais, non, mais vrai, si vous voulez de, de l'action, c'est un autre sujet. Alors, on est vraiment sur deux types de, de, de, de hauteur dans le bilan. Yes, très clair. Euh, Madame, tu avais vu d'autres questions, je crois euh... J'étais intéressée de continuer sur une partie un petit peu plus financière. Euh, oui. Ici, la question de, je n'ai pas le prénom en entier, mais donc je dirais Aguerin, euh, qui concerne plutôt le taux. Est-ce qu'un euh, un financement bancaire était-il plus intéressant, peut-être moins onéreux Tout simplement aussi, pourquoi le, le choix s'est fait de, de venir euh, vers l'ITA Super, très euh, je, je vais vous faire… Euh... En, le plus en, quelques, en une minute, un, un petit background du financement maritime euh, et notamment bancaire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France comme en Belgique d'ailleurs, hein, euh, on a ce qu'on appelle la taxe au tonnage. Hein, euh, c'est également le cas en, euh, en Belgique. Et il y a aussi un système de tax lease en Belgique hein, euh, ou de crédit bail, entre guillemets, fiscal en France. C'est-à-dire que les armateurs ne payent pas d'impôts sur les sociétés. Ils payent une taxe qui est pas très cher, à la place de l'impôt sur les sociétés qui est proportionnel au tonnage de leur navire. Quand ils financent des navires, ils vont voir une banque qui, elle, paye de l'impôt sur les sociétés et la banque, via un SPV, un véhicule à visée unique, va pouvoir impacter, baisser ses bénéfices euh, d'un déficit impacté par la SPV du navire. Et donc, la banque, en fait, va payer moins d'impôts. Et dans le montage de crédit bail fiscal euh, qui est... Euh, spécifique au maritime mais qui est également le cas dans l'aéronautique, etc., et que nous on optimise à fond, parce qu'on a on utilise tous les outils. Euh, qui on peut utiliser pour optimiser cette taux de fret et l'efficience le, financière globale. Euh, on a la banque qui prend 80% du coût du navire déjà, c'est ce qu'on appelle la dette senior euh, et avec un taux d'intérêt euh, qui est très très très très faible pour pas dire assez proche de zéro parce qu'il permet d'avoir un euh, suramortissement, donc il a l'amortissement, la banque baisse son IS yes et nous le repasse. Et en plus, on a un suramortissement vert qu'on euh, a réussi à faire entrer dans la réglementation au, au fil des différentes programmations de loi de finances. Le gréement, c'est-à-dire les mâts, les, les, les, les, euh, les voiles, euh, peuvent être suramortis et encore baisser le coût euh, financier senior euh, de l'emprunt bancaire. Euh, on a en plus une garantie interne qui reconnaît d'ailleurs l'impact environnemental par BPI France. Donc il faut comprendre que 80% du navire est financé par euh, une banque euh, qui a été choisie parmi les quatre euh, meilleures et plus grosses banques françaises et qui était bien meilleure que tous les autres. Euh, je ne la mentionne pas à ce stade-là, mais euh, voilà. Euh, bientôt on le fera. Euh, voilà, qui par ailleurs a un, un, un PDG qui est très engagé sur les questions, euh, notamment carbone, climat et environnemental. Donc, on fait appel à euh, l'emprunt euh, senior. On a aujourd'hui, et c'est ce. De bonnes nouvelles, Meryl et Madeleine, Madeleine vous le savez, euh, on a en fait un tour de table en equity qui commence à être très important avec des tickets forts de fonds à impact, à climat et un armateur à bord. Euh, on a un armateur vraquier qui opère euh, cinq navires et dont on est ravi de pouvoir bénéficier des synergies. Ça nous permet, nous, euh, finalement d'être moins dilutifs dans le, dans le cas de non-conversion et d'avoir avec euh, l'ITA une capacité qui, euh, comme on, on l'écrivait euh, il y a quelques mois, euh, d'aller avoir ce qu'on appelle cette dette junior, euh, qui se compte désormais en millions d'euros, euh, contrairement euh, euh, on va à ce qu'on appelait le crowdfunding euh, il y a quelques années. Et une capacité également, on pense, à avoir des leviers auprès de chacun d'entre vous, euh, à 100 euros, à 200 euros, qui finalement allaient avoir de façon... Euh, euh, voilà, conceptuel, une partie de ce navire-là, faire partie de l'aventure. Et derrière vous, il euh, y a des cousins, des tantes, euh, qui peut-être à Noël euh, penseront, euh, voilà ou qui peut-être euh, font euh, voilà, de, de l'hydrodynamique. Euh, voilà Et on sait qu'en fait, il y a un levier de milliers de têtes de réseau et c'est aussi ça qui est stratégique pour nous sur l'ITA. Le prix de la dette junior et, et de l'obligation euh, à taux de marché actuel, on est finalement assez cohérent dans ce que propose l'ITA et on préfère aussi le faire comme ça, dans cette dynamique-là, parce que ça correspond aussi à notre mission. Ça correspond à la transparence qu'on veut faire et au fait de on beaucoup de personnes à bord, de parler du maritime, de parler en mille nautiques, et de parler de tirer les bords et de poser la quille. Oui, et nous, on est sur les sujets depuis dix ans. Et c'est vrai que euh, quand on a rencontré Lita, on a tout de suite ressenti euh, une vraiment con, con, euh, une cohérence dans les valeurs, dans la mission, dans l'innovation, du coup, et dans les, aussi les, les challenges que chacun est en train de, de, de, de, de mener. On, est, on sait, on est conscient qu'il y a une petite goutte euh, dans l'océan, et par rapport à la finance Lita et nous, par rapport au, au shipping conventionnel, mais on sait aussi que c'est par exemple un des, moments, un des moments difficiles, etc. Moi, je pense à, à l'équipe de l'État, je pense à vous. Et je me dis, euh, il y a toutes ces personnes qui concrètement veulent que les projets se fassent et, et veulent que, que ça, ça avance. Du coup, je trouve que, que, que c'est quelque chose aussi qui, qui, qui est en train de se passer dans plusieurs domaines de la société. Et, et, et nous, on est là, nous, nos employés, par exemple, ont ces valeurs la, les personnes qui euh, veulent travailler chez nous sont des jeunes euh, ils ont cette euh, ils peuvent pas accepter faire des choses qui n'ont pas de sens maintenant voilà donc euh, je, ce que je voulais dire c'est que euh, ces changements qui est en train de s'effectuer euh, nous on l'a ressenti euh, très rapidement chez l'ita il y a longtemps et on est très content qu'aujourd'hui, ça puisse euh, devenir une réalité. Au début, on n'était pas sûr d'aller sur l'État parce qu'on se disait, « Oh là là, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot pour pas grand-chose, etc. Mieux vaut aller voir un financement structuré type infrastructure. » mezzanine, enfin, ouais, je passe les détails et euh, en fait c'est vous, hein, euh, l'équipe de l'Ital, les gens en collecte et tout ce qu'on a vu, on s'est dit mais que d'énergie et que, mais en fait et on regardait et on s'est dit mais en fait un bateau ça coûte très cher mais subitement euh, avec ces différents effets levier alors euh, les, les C2E qui sont là les petites subventions, j'y reviendrai si vous voulez ou pas, euh, la dette bancaire l'equity qui vient en fait c'est ça qui fait qu'on on passe la crête et euh, ce truc où on, on, on dézone tous un peu, hein. nous dans notre aspect euh, maritime, finance maritime, et eh ben on va voir le, le, le, une plateforme citoyenne de financement. Euh, euh, les équipes, l'ITA, euh, vont regarder euh, des euh, business modèles d'exploitation de, de navires, enfin c'est des choses qui... Et on est tous justement dans quelque chose qui nous transcende un peu, on a envie de mettre ses bateaux à l'eau, il se passe ça chez le chantier. On pense qu'une partie, voilà, euh, il y a des choses au niveau de la direction générale du chantier qui sont très belles humainement, là, actuellement. Il se passe ça, ça chez C'est chez Belco, chez Pernod Ricard, chez Orange, chez des groupes qui, voilà, ils veulent tous que ça se fasse et que leurs produits soient transportés comme ça. Donc, euh, voilà aussi pourquoi on est là. Et pourquoi on a besoin de vous <rire> Merci à tous les deux. Euh, Peut-être qu'on va, on va sortir un petit peu du, du financement et, et c'est un thème qu'on n'a pas abordé et, et on a souvent eu la, la question sur les sur les quelques mois de pré Euh c'est de parler de vos concurrents, ce qui vous distingue, euh, parce qu'on voit que c'est quand même un sujet qui est, qui est qui est très actuel. Donc on a une question de, de Laurent qui qui vous demande qui sont vos concurrents, font-ils des choix différents ou en sont-ils dans leur développement Voilà, on, oui. on, on, on voit d'autres acteurs émerger. Euh, si on peut vous situer. Très bonne question, euh, c'est des collaborateurs, des camarades, hein. euh, on fait partie euh, d'un même monde, de ceux qui veulent utiliser du vent euh, pour transporter des marchandises, donc chacun avec sa méthode font partie d'une sorte de confrérie et on est ravi qu'il soit là, on est ravi que d'un bout du spectre, un, on va dire un grain de et de l'autre, un Neoline, Zephyr et Boré, euh, Ocean Bird, euh, euh, pour la faire rapide, euh, soit là. Qu'est-ce qui nous différencie Petit un, euh, le fait qu'on ait un label et qu'on ait une intégrité du marché. Ça n'est pas que du marketing, Ça n'est pas qu'un voilier sur des produits qui ne sont pas tout le temps transportés à la voile, pour dire le moins. On est sur une solution qui peut permettre de véritablement décarboner et de façon très intègre et documentée plusieurs dizaines de milliers de tonnes de marchandises par an et par navire. On est sur un navire à propulsion principale vélique, avec près de 3000 m2 de voile pour une capacité de 1000 tonnes environ. Ce, ce, ce, ce ratio-là nous permet, en dehors on va dire, des zones de Manches, Gascogne, Caraïbes éventuellement, de traverser les océans, l'Atlantique, le Pacifique, l'Indien, à euh, 100% du temps sous la Lysée moteur éteint, avec en plus une capacité à récupérer l'énergie de sillage par le retour de l'hélice hein, sur des, des, des petits moteurs diesel électriques. Et puis, en fait, euh, hein, la, la plupart du temps, on a, n'allume on même pas le, le groupe électrogène parce qu'on est justement sur un bilan carbone, on a un bateau positif à partir d'une certaine vitesse à la voile parce qu'on génère notre propre énergie. Euh, des euh, designs, hein, euh, à elles, euh, sont des navires qui ne peuvent qu'aller au près, donc au près pour ceux qui connaissent un peu la voile, ça veut dire qu'il faut avoir un vent apparent qui soit toujours vers nous, c'est-à-dire qu'il faut aller plus vite que le vent. Euh, ça marche pour gagner la Coupe de l'Amérique, par exemple, parce qu'on a des, des bateaux très rapides. Quand on a des bateaux qui s'enfoncent sur plusieurs milliers ou dizaines de milliers de tonnes, ça ne marche pas. Ça veut dire que c'est des navires qui sont propulsés au moteur et qui de façon marginale, infinitésimale je dirais, euh, décarbone peut-être un peu de temps en temps et qu'en plus il euh, y a des sujets euh, techniques euh, de stabilité parce que ce sont des gréments qui n'ont pas de haut banc et ce n'est pas évident que ça marche. Euh, les kites, j'adore euh, mon copain Yves Parlier et j'espère que ça le fait, euh, sont sur des sujets d'envoyer des kites très hauts qui euh, font que parfois, assez rarement, et Assez peu, les consommations seront réduites euh, avec des risques par ailleurs de, euh, bah de chalutage du kite en bas, etc. ou comment optimiser le, le, le truc. Euh, Neoline, c'est euh, des KPI de gréments euh, qui sont assez faibles aussi. Et de toute façon, des motor sailors, hein, des navires qui sont au moteur avec des propulsions éoliennes auxiliaires qui quand on les travaille et qu'on réfléchit euh, à, aux hypothèses de travail, aux situations de référence, ont des bilans carbone euh, qui ne sont pas toujours très faciles à mettre en avant pour un chargeur qui a besoin de beaucoup de crédibilité quand il veut faire du transport à la voile et aller au-delà de, au du, du greenwashing. Donc, un label, on sera sur du 100% transporté à la voile et garanti. On ne sera pas sur un marketing euh, avec beaucoup de voiliers sur les, étiquette, les étiquettes, mais très peu de tonnes transportées et beaucoup de, de, de, de, de marketing qui permet de sensibiliser par ailleurs, mais qui ne permet pas forcément de décarboner l'industrie. Et en même temps, des solutions très décarbonées qui répondent à un besoin, en même temps en étant très fiabilisées Des navires énormes avec des petits gréments se confrontent à des taux de frais de l'industrie. Qui paye le centime donc, nous, on est sur une solution au « show me the money euh, », où on met de la transparence des industries qui cherchent cette, cette, cette, ce lien direct au, au consommateur final et à l'armateur. Et c'est ça qu'on qu fournit. Alors après, on a des, tout un tas de thèmes qui sont communs. Il y a une association professionnelle commune. Euh, il y a le EUITS au niveau de l'Union européenne. Il y a des de les sur On fait un peu de lobbying tous ensemble. Et on, voilà, on est ravis d'avoir euh, ces, ces camarades euh, qui font… Euh, euh, du transport à la voile d'une certaine façon euh, avec nous et, euh, et, et qu'on va continuer tous ensemble. Merci, merci. J'enchaîne avec euh, mais deux questions en fait, euh, qui se rejoignent de Thibaut Merz et de Romain Legrand. La question plus générale posée par Thibaut, évidemment, son porte sur les risques. Donc quels sont les plus gros risques sur cette levée de fonds et Je permets donc d'y joindre la question de Romain également. Concernant l'augmentation de capital avant le 30 juin, est-ce qu'elle fait bien partie des principaux risques présentés? Et donc aujourd'hui, au 19 mai, où est-ce qu'on en est pour ce risque concernant l'équity Je crois que je connais ce Romain. Euh, merci à toi, euh, merci à vous pour cette question. Euh, je vais vous dire ce que je peux vous dire, euh, mais peut-être un petit peu plus aussi. Euh, on a aujourd'hui. Depuis euh, un an environ, euh, on pensait euh, avoir un lead qui, euh, euh, tel euh, un an, j'arriverais et prendrait ce lead, mettrait plusieurs millions et en, euh, pour envisager un tour en écoutille à 7 à 7,5 millions d'euros permettant directement le financement des quatre navires on s'est rendu compte que les fonds d'investissement dans leur thèse, euh, bah, euh, voilà, euh, ça avait du mal à venir. Et donc, on a, euh, comme tout euh, entrepreneur ou navigateur, euh, changé notre hypothèse. On est sur un financement en equity des deux premiers navires rapidement pour que ces contrats entrent en vigueur, qu'on va phaser en deux. Donc, 3,6 millions d'euros doivent être mis sur le compte de pirio avant le 29 juin à minuit, ce qui sera le cas. Et dans les semaines qui suivront euh, à peu près la même somme, et on est très optimiste à l'heure où je parle, euh, pour que ce soit également le cas, donc d'avoir euh, le lancement de ces constructions rapidement. Pourquoi Et Les choses évoluent. Euh, on a un lead euh, armateur euh, français euh, qui, vrac, au vrac, qui a six vraquiers, et qui nous apporte euh, bah déjà un gros ticket, et son expertise, et des synergies autour de, du ship management et commercial, des chargeurs, etc. Notamment euh, dans l'agroalimentaire suisse. Euh, on a bientôt un client chargeur qui va en plus développer une compétence à notre côté qui est de, de mettre du vrac palette et du anemo sur des produits finaux. Euh, on a également nos investisseurs historiques qui mettent un ticket de 500 000 euros et là, on en est ravis. Et euh, on a depuis avant-hier, la très bonne nouvelle, euh, qu'on a un fonds euh, climat, euh, un family office suisse qui vient de valider un ticket d'un million d'euros. Donc, on a un tour de table actuellement en écoutille à 2,8 millions, ce qui est bien au-delà du 2 millions plus 2 millions, on va dire. Donc, voilà la dynamique dans laquelle on est. Euh, on passe euh, ce soir en comité chez Mare Angels euh, qui se positionne sur un ticket à peu près à ces niveaux là et donc en fait on est dans une dynamique où nous on capte la levée en equity à 4,5 millions 5 et en fait on se rend compte que euh, euh, probablement les derniers à signer les term sheets euh, il y aura peut-être plus de place pour eux parce qu'on ne veut pas aller au-delà de cette levée là pour des effets de dilution à la fois bah, de nous-mêmes et euh, des, euh, de, bah, des investisseurs en equity là actuellement donc, euh, on se rend compte euh, également que sur l'ITA, c'est de la précollecte. Alors, on va voir, on va découvrir d'ailleurs tous ensemble, là, euh, euh, Madeleine, Meryl et vous tous ici, à quel point on va convertir plus, moins. Alors, peut-être un peu moins parce que ça fait longtemps, mais quand même un peu plus parce qu'on est vraiment dans le concret maintenant. Euh, on pense qu'il n'y aura pas… de. Ça va aller assez vite, on espère, on a besoin de vous. Et euh, donc voilà, le, le, le risque sur la levée en equity, la, la bataille vient de changer d'âme. Il y a quelques jours, avec ce ticket d'un million qui fait qu'on passe d'un 8 à deux 8 et qu'en fait, des fonds régionaux, là, un peu politiques, quand ils voient ça, ils se disent oh, « bah, finalement, euh, on va venir ». Et subitement, tout le monde est en train de changer d'avis parce que le train il est parti et beaucoup d'investisseurs, bah, quand ils voient le train partir, ils viennent dedans parce qu'il y a déjà des gens aux poches très profondes qui viennent de donner plus qu'un coup de pouce. Là, mais vraiment, on va dire qu'on a le vent de poupe. Merci, effectivement, Guillaume. On, un volet qu'on n'a pas du tout abordé, plutôt le, le volet euh, ressources humaines, euh, sociales, qui concerne ici plutôt le statut de l'équipage. Est-ce que c'est les salariés, est-ce que des indépendants, est-ce qu'ils ont tous vocation à être dans l'entreprise Je vais parler de, des personnes à terre parce que c'est important pour nous et de équipa des équipages euh, très oui. rapidement. On dit euh, qu'un armement, c'est trois personnes. Je la fais vite, euh, la, la, la, le commercial, le finance et la technique. Euh, nous, on va rester sur une structure qui va être agile, euh, capable de manœuvrer vite et euh, voilà, travailler beaucoup euh, et reflétant ces valeurs de sobriété et d'humilité de, hein, de, de, de, euh, qui sont les nôtres. On ne va pas être tout à fait trois, un peu plus quand même, parce qu'évidemment, vous avez compris que chez nous, il y a une dimension de marketing, de lobbying, etc., qui sont très importantes, d'appel à projets. Et euh, donc, on va rester une structure de spécial, juridique, de, une structure de spécialistes assez réduite, mais efficace à terre. Les euh, équipages, euh, donc, alors, c est, c est, c est, je crois que ça a été plus ou moins rendu public, ce seront des navires à pavillon français. Euh, parce qu'il y a un registre euh, sous pavillon français qui est intéressant est le registre international français euh, sur les sept marins euh, on va avoir alors c'est généralement ce qu'on appelle la passerelle et le pont hein, en gros c'est les officiers et les matelots vous comprenez ce que ça veut dire euh, les officiers seront euh, a priori tous en CDI chez nous euh, et euh, naviguent deux mois et sont deux mois à terre euh, les matelots seront probablement, euh, peut-être, voilà, on va faire appel euh, voilà, à ce que le cadre social nous permet, ce, ce registre-là, euh, pour que ce qu'on appelle le safe manning, donc le nombre minimum d'hommes ou de femmes, de marins à bord, soit tout le temps assuré, avec donc des relèves, euh, tous les deux mois environ, euh, et donc avec sept marins, hein, euh, qui vont s'occuper donc évidemment de la bonne marge du navire, des bonnes déclarations, donc des marins qui en termes de formation sont brevetés, euh, certifiés, qui doivent en plus euh, gérer quand même un agrément qui est certes mécanisé, certes automatisé, mais euh, il voilà, faut quand même comprendre euh, sur les routes de collision, sur la stabilité, etc. Qui doivent en plus contribuer à aider, à documenter à Nemo ces codes suivis et les flash codes qui sont derrière et qui prennent soin de 12 passagers euh, qui viennent parce qu'on a des passagers à bord et qui sont un complément de revenus de l'ordre de 4%, 4 5% au, au, en fonction de ce qu'on pense là. Euh, donc ça va être des marins qui vont être également... Euh, euh, voilà dans l'engagement le, dans, dans euh, et qui probablement de même que la, la prime impact euh, l'ita auront probablement une prime impact également en étant euh, on va dire euh, bah, récompensé par alors, une capacité à naviguer à la voile Okay, merci euh, Guillaume et Diana. Euh, on approche de la fin, bientôt l'heure de larguer les amars. Euh, je prendrai une dernière question ici, également de, de Romain, comme quoi. Euh, Est-ce que vous avez reçu des engagements fermes pour la partie croisière Il y a toute une partie qui a été modélisée sur 2023, 2024 et 2025. Et j'élargirai la question également à ce qui est remplissage des cales, savoir un petit peu quels sont les engagements oui. euh, en cours. Et Je me permets juste de rappeler qu'on est quasiment au bout, donc on va faire pas trop long pour cette dernière question ici. Sur euh, les passagers, euh, on a plus de 1500 personnes qui se sont exprimées et on va dire 500 qui se sont qualifiées en fonction des routes. Et c'est aussi nous comme ça qu'on va pouvoir mettre en place l'interface de réservation. Il est possible qu'on travaille euh, en partenariat, on va dire, avec une agence de voyage ou de croisière parce que c'est aussi en termes de, voilà, de travail, de responsabilité, quelque chose qui nous semble possible et pertinent. Je fais vite. Sur euh, les, le taux de remplissage actuellement, le premier navire est de l'ordre de 88%, toute route comprise. aller retour, hein, Asie, Amérique du Nord, Amérique centrale, Afrique de l'Ouest. Euh, de euh, contrats cadres sous forme tantôt de lettres d'engagement qui ne sont pas de simples lettres d'amour, mais des lettres qui sont... Euh, avec des chiffres, avec des dates, avec des tonnes et avec des euros et avec des conditions et euh, avec un taux de conversion de ces LEI en Booking Agreement et donc les, les trois plus gros chargeurs qu'on a là sont euh, en train de finaliser ces accords beaucoup plus contraignants que sont les Booking Agreement, hein, qui sont beaucoup plus épais. Euh, Perdant Ricard, euh, c'est moi et Belco. Et donc, euh, c'est un taux de conversion qui est déjà bon hein, vu la date de mise à l'eau du bateau. Eh ben c'était très clair. <rire> bon. euh, du coup, on va pouvoir conclure. En fait, on voulait, on voulait vraiment respecter le timing parce qu'on voulait donner. Euh, en tout cas, merci à tous les deux. On, de, on voulait okay. donner aussi euh, l'heure de passage en collecte. Le jour, l'heure de passage, on voulait aussi. Euh, euh, que voilà que vous ayez ça en, en priorité euh, pour les fidèles qui nous ont suivis. Donc ça va se faire en deux temps. Euh, c'est d'abord la France qui va ouvrir et ensuite la Belgique, puisque c'est l'obligation convertible est un nouveau produit en Belgique, donc il, y a, il demande juste un, un, un petit un petit un petit réglage en plus. Euh, mais sinon en France on va passer à 14 h euh, et sur la Belgique a priori dans l'après-midi. Donc Madeleine vous enverra un, un message. Hein, Madeleine tu confirmes euh, pour oui, vous indiquer euh, exactement l'heure. Euh, et puis, euh, du coup, vous aurez priorité pour investir sur les prochains jours où on ne va pas rendre l'information euh, euh, disponible au grand public. On va vraiment euh, vous la garder pour vous pour que vous ayez l'opportunité d'investir en priorité. Il euh, y aura de la place pour tout le monde. Si jamais vous avez des difficultés pour investir, pour compléter votre profil, il y a toutes les équipes de l'ITA qui sont 100% dédiées pour vous. Ils sont tous euh, euh, aux aguets et ils sont tous prêts euh, sur le chat, au téléphone. Euh, si vous avez votre conseiller, euh, appelez-le, si vous avez des difficultés, etc. On est tous là pour, pour vous accompagner, vous permettre euh, d'investir. Et puis, euh, en fait, on vous indiquera l'ouverture avec un mail, tout simplement. Euh, L'autre aussi, euh, petit point à noter, c'est que pour les, les, les investisseurs de Tote, à l'issue de votre investissement, quand il sera validé, on vous aura un mail avec un code promo euh, pour vous remercier aussi de l'attente, euh, qui vous permettra d'investir euh, sur, sur d'autres opportunités, et donc le code promo euh, sera de 20 euros. J'ai rien, <rire> rien oublié, Madeleine Non, je pense qu'effectivement, la partie code promo s'applique bien à la Belgique aussi. Donc, on vous communiquera dans la foulée euh, de ce que la France fait euh, la semaine prochaine, du coup. Et donc, juste pour bien clarifier, pour la Belgique, on communique euh, auprès de vous cet après-midi pour euh, l'heure d'ouverture. Marie l'a très bien expliqué. Et donc, encore euh, quelques, quelques minutes, quelques heures de patience, et puis on lance également. Tout est quasiment prêt. Bah, merci à et tous, bon. en tout cas, et hâte que ça commence. <rire> Merci et à très bientôt. À très bientôt. Merci. Bon vent. À bientôt.